you. On est allé au Musée du Fiermont de Montréal en compagnie de Martin Petitclerc, historien et professeur à Bonjour, M. Petitclerc. Bonjour, M. Alain euh, Depuis plusieurs années, déjà, les historiens s'intéressent à l'angle socio-économique des phénomènes du passé. Qu'est-ce que ce regard particulier peut nous apprendre sur le passé? En fait, l'histoire sociale, l'histoire économique s'est développée à la fin du 19e, début du 20e siècle euh, dans, un, dans un contexte de grande industrialisation dans les sociétés, euh, dans les sociétés occidentales. Et donc, euh, les historiens voulaient se donner les moyens de, de, de mieux comprendre, en fait, euh, la dynamique propre à ces phénomènes-là. Par la suite, la crise économique a montré l'importance d'une compréhension historique de ces, euh, ces phénomènes-là. Euh, au Québec, l'histoire sociale, l'histoire économique s'est plutôt développée dans les années 60, donc un peu plus tardivement, dans, le, dans au moment de la Révolution tranquille, alors que les Québécois francophones veulent vraiment maîtriser les leviers du développement économique, du développement social, et ça a attiré l'intérêt des, des historiens et des historiennes pour, pour la compréhension, en fait, de ces phénomènes sociaux et économiques. Pendant longtemps, l'histoire sociale, l'histoire économique s'est développée en opposition, euh, à l'histoire politique. Euh, l'histoire politique, c'était traditionnellement défini comme l'histoire des grands hommes, des actions politiques, des événements politiques. Euh, l'histoire sociale économique essayait d'insister, in, euh, de, de, de, ou insister, en fait, devrais-je dire, sur euh, les phénomènes sociaux, les phénomènes économiques. Et il disait que eh bien, si les hommes politiques passent, bien, les phénomènes sociaux, les phénomènes économiques restent et structurent en bonne partie l'action politique et, euh, et évidemment, la, euh, la volonté même, je dirais, des, des hommes politiques politique. Euh, donc, cette, cette opposition-là était été très importante dans, la, dans le domaine de l'histoire. Euh, je dirais qu'aujourd'hui, euh, cette opposition-là entre histoire politique et histoire sociale, euh, elle est plus ou moins d'actualité, en fait. L'histoire sociale doit intégrer l'histoire politique, doit, doit porter une grande attention au phénomène politique et l'histoire politique doit aussi, évidemment, prendre, euh, euh, accorder de l'importance, finalement, aux phénomènes sociaux et économiques. Oui, en effet. Um... Donc, dans le, le programme d'Histoire du Québec et du Canada, en quatrième secondaire, on demande aux élèves de s'intéresser à la période de 1980 à nos jours. Et euh, justement, au début des années 80, le, le Québec vit une vague le, de, de délocalisation de la production assez importante. Quelles sont les, les causes de, de ce phénomène-là? Mais la cause, c'est ce qu'on appelle la mondialisation, qui n'est pas un processus récent, en fait, qui est quelque chose qui est indissociable, en fait, de, de l'expérience même de la modernité en Occident. Lorsqu'on décide de coloniser, par exemple, le, le, le Nouveau Monde, l'Amérique du Nord, à partir du 16e, 17e siècle, c'est vraiment une preuve de cette mondialisation-là. Par la suite, l'industrialisation des sociétés, des sociétés occidentales, et notamment de la société québécoise, à partir du 19e siècle, Repose en grande partie sur euh, un marché mondial des capitaux, un marché mondial des matières premières. Donc, la mondialisation est là depuis, depuis le début, en fait, au, depuis le début de, de, de, de la société québécoise. Euh, ce qu'on voit depuis, euh, disons, depuis les années 80, euh, et, ce, et ce à quoi on pense lorsqu'on parle de la mondialisation, c'est vraiment un processus de radicalisation et d'accélération de, ce, de cette mondialisation-là. Euh, notamment euh, en ce qui concerne la production manufacturière et la production des biens. Auparavant, donc, on avait des marchés mondiaux de, de, de capitaux de matières premières, mais là, ce qu'on voit de plus en plus, c'est le, le marché mondial de la production manufacturière. Et ça, ça a eu un impact sur la production, hein, ça, ça, ce type de production-là dans les sociétés euh, occidentales et notamment dans la société québécoise. On a vu cette production manufacturière se, euh, se déplacer vers les pays, euh, notamment vers les pays du Tiers-Monde où la main-d'oeuvre est exploitée, où la main-d'oeuvre est, est, moins, est moins dispendieuse. Euh, si on veut voir vraiment des on veut, euh, disons, euh, identifier des événements euh, précis de cette mondialisation-là, on peut penser notamment en 1988 à la signature de l'accord de, de libre-échange avec les États-Unis, en 1994, avec l'extension de cet accord de libre-échange au Mexique. Donc, vraiment un marché mondial de la production qui, euh, qui se met en place euh, dans les années 80 et qui va transformer d'une façon euh, importante les économies occidentales et notamment l'économie québécoise. Mm -hmm. Intéressant. Euh, et donc, ce changement important-là la structure sur économique du Québec a des, des conséquences nombreuses. Quelles sont les, les principales conséquences? Oui, ben en fait l'industrialisation de la société québécoise euh, a été en grande partie fondée sur la production manufacturière et notamment des produits euh, comme le, le textile, le vêtement, le cuir, le, le tabac, euh, la chaussure. Euh, donc une production manufacturière qui était très importante dans l'histoire dans québé, québécoise et qui euh, qui reposait sur une main-d'œuvre dont les coûts de production euh, étaient associés à donc au euh, à la main dœuvre très peu, une industrie qui était très peu technologique, en fait. Et euh, c'est ce type de production manufacturière-là qui va se déplacer vers les, vers, vers les pays du tiers-monde euh, à partir des années, disons, 60-70, mais ça s'accélère vraiment dans les années 80. Mm -hmm. un, des, un des beaux exemples, c'est euh, en fait la, la Dominion Textile, une des grandes entreprises canadiennes du 20e siècle, euh, euh, qui, euh, qui avait, euh, qui avait dans les, encore dans les années 50-60 25 entreprises euh, au Canada et qui, euh, à partir des années 80, doit euh, assiste finalement au déclin de la production, de la production du textile. Euh, Lorsqu'elle est vendue en 1997 à des intérêts américains, il n'y a plus que quatre ou cinq entreprises au, au, euh, au Canada qui vivotent. Euh, donc on assiste vraiment à, cette, à ce déclin-là. C'est une preuve en fait très, très claire du déclin de la production manufacturière. Lorsqu a, lorsque les entreprises ferment, bien, ça crée des, euh, des, des lieux ou à l'intérieur même des villes où il y a énormément de pauvreté, du chômage, euh, où les, les, les conditions de vie se, se, se, se détériorent rapidement. Dans les années 80, 90, l'ironie, c'est qu'on ce qu'on va voir, c'est que depuis une quinzaine d'années, ces quartiers-là vont être revitalisés, si on peut dire, par l'arrivée de la nouvelle technologie, des entreprises euh, technologiques euh, qui vont, euh, qui illustrent bien finalement ce, ce, ce passage d'une économie qui euh, accordait une grande importance à la production manufacturière euh, traditionnelle, à une économie euh, à valeur ajoutée où on a énormément d'investissements euh, dans le domaine des nouvelles technologies. Très bien. Merci beaucoup, M. Petitclat.